Alors la vie de tous les jours dans le camp. D'abord euh, l'appel, le, le, le réveil du matin. Euh, alors le camp était immense. Hein. Le camp était immense. Il euh, euh, y avait, euh, on était, je pense, cent mille euh, dans le camp. À Birkenau en particulier, c'était immense. Et là, on prenait connaissance que Birkenau en particulier, c'était pas, c'était pas un lieu de, de repos. Hein. D'abord les journées étaient très longues, le bout 4h, heures, 5h heures du matin, euh, euh, le soir des fois euh, 9h, 10h parce qu'il il est sur euh, 22 300, il en manquait un. Il fallait le retrouver à l'appel du soir, il fallait le retrouver, donc tant qu'on ne l'avait pas retrouvé, on restait debout, on restait debout. et euh, <coughs> C'est arrivé qu'on a passé des nuits, parce qu'ils n'avaient pas retrouvé celui qui manquait, ou ceux qui manquaient, qui s'étaient cachés, ou il y en a qui avaient réussi à, à s'évader, etc. Et jusqu'au lendemain matin, ben, on restait debout. L'été, aussi l'hiver. Et nous sommes route les îles, les hivers sont très froids, la neige, etc. C'était donc terrible et, et on y laissait des, on y laissait des hommes. La journée, elle commençait à 4-5 heures du matin, il y avait un premier appel, on nous distribuait une... une ils appelaient ça de l'herbata, du thé, je ne sais pas quoi, une espèce de flotte dans, un, dans la gamelle qu'il ne fallait surtout pas perdre et qu'on ne pouvait jamais laver. Et, euh, et on, on avait ça à bavaler. et après on partait au travail. Oui, on le faisait, on se retrouvait trois ou quatre pour essayer de discuter, il euh, y avait un gars qui était plus, un peu plus responsable, on essayait de discuter, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. enfin on essayait d'essayer de, de, de, de, de, de, de prendre des mesures, pour essayer de se battre, enfin, mais, mais c'était quasiment impossible parce que euh, euh, il avait, y avait euh, un, un, un chef de chambre pour Odisse par exemple, euh, qui avaient été fabriqués pour euh, ne pas se laisser faire. Il y avait euh, les chefs de, de, de bâtiment, il y avait tout cela. Et puis il y avait aussi sur le plan du travail, les, les chefs de chantier, les chefs d'équipe, qui étaient eux aussi des, des, des, des, des déportés, euh, un certain nombre d'Allemands, aussi beaucoup de Polonais, très beaucoup de Polonais, et euh, c'était très difficile, c'était très dur parce qu'on en prenait des coups, et c'était vraiment, tout au départ, on s'est dit va falloir, ne va pas falloir se laisser faire, et puis on s'est vite rendu compte qu'il qu n'y avait pas d'autre solution que de se laisser faire, parce que c'était tellement c'était terrible la, la vie, là-bas, vous savez, mais c'était très difficile de s'organiser, entre nous, c'était très difficile de s'organiser, parce qu'on euh, était très dispersés, le, le, le groupe des Français qu'on était, on avait été très dispersés, parce qu'on on avait été arrêtés comme résistants, comme militants politiques, etc. Et quand on est arrivé là-bas, tout ça, ça suivait. Hein. Ils savaient ce qu'ils qu recevaient. Et comme euh, ça n'avait rien à voir avec le camp de Compiègne, le euh, camp de Compiègne, on avait une activité, on, on, on, avait des, euh, on, on, on se battait, quoi, on discutait, on parlait, mais là-haut... On était beaucoup plus séparés, etc. Et puis, avec les, les chefs de bloc, les francs arbeiter les chefs d'équipe, les chefs de chantier, les capots, tout ça, c'était extrêmement difficile parce qu'ils avaient la, la baguette facile. Ah non, non, non, non, on n'était pas forcément entre Français. C'est arrivé qu'on se retrouvait à être deux ou trois Français parmi 150 ou 200 gars. Hein. Et le plus grand nombre, c'était surtout des Polonais, qui ne nous étaient pas très favorables. Euh, il y avait aussi des Allemands, ce qu'ils appelaient des Reichsdeutsch, mmh. des Allemands qui avaient été arrêtés pour des raisons politiques le plus souvent et qui s'étaient retrouvés là.